Y'a potes, vous allez bien encore, On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous sommes du coup dans la continuité de cette petite série que j'ai sobrement nommée Nostal Janvier, Nostalgie Janvier, Nostal Janvier, t'as compris Ouais. Bon y'a pas besoin d'avoir fait Harvard Med de toute façon pour comprendre ce vieux jeu de mots pourri Pour vous dire que c'est un mois que je vais dédier aux anciens Call of Duty Vous avez compris tous les 3-4 jours à peu près Je vous fais un retour sur un ancien Et après avoir fait la sainte quadrilogie de Call of Duty Donc à savoir MW2, Black Ops 1, MW3, Black Ops 2 Je suis également un petit peu obligé Et j'ai hésité de passer sur Call of Duty Ghost Vous avez été très nombreux à me proposer des comptes D'accord des petits comptes Steam C'est bien vous me faites confiance hein Des comptes sur lesquels il y a vos cartes bleues et des sous hmm, qui vous dit qu'à tout moment je ne peux pas Partir en couille quoi le fait que je sois pété de Tune ouais bon peut-être que ça peut rentrer en compte Ça peut rentrer en ligne de jeu ouais effectivement Mais bon après si j'ai envie de faire le connard je fais le connard Non plus sérieusement je n'ai aucun intérêt à faire Le petit bâtard et en plus le fait de vous Demander des comptes Steam dessus car maintenant je fais mes vidéos Sur PC ça m'a permis de m'en compte de Bah de ça en fait 92 joueurs en ligne 60 joueurs dans les sélections donc à savoir un match à mort Voilà donc le jeu est absolument complètement Mort sur PC bon je suis pas Étonné non plus j'ai un peu galéré à trouver une partie Mais nous avons configuré je remercie le frère au polastre Youtube pour nous avoir prêté son compte. En plus, il a tous les Call of Duty, donc à tout moment, je retourne sur Advanced Warfare. C'est le seul Call of Duty sur lequel je ne suis jamais retourné à Advanced Warfare. Qui sait Peut-être que ce sera le prochain. En tout cas, on va partir dès maintenant sur une vidéo. J'ai un petit peu de temps pour la faire avant d'aller chez le médecin à 18h. Hein. Oui, effectivement, nous utilisons tous les moyens les plus vils, à savoir les rendez-vous médicaux à 18h pour pouvoir sortir avec ce couvre-feu Putain de merde Mais ça, on va en parler d'ici un instant. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est let's go dans le gameplay. Let's go Et Croyez-moi qu'avec 90 joueurs actifs sur le jeu, dont 60 en match à mort, c'est pas facile de trouver une, une game active. Mais malgré tout, nous avons réussi ce Petit miracle, nous voici sur Très Mort, une map dont je ne me rappelais même plus l'existence. Hein. Je vais être honnête avec vous, il y a pas mal de choses dont je me rappelle plus. Et pour être tombé dans un lobby où elle était en attente, je me suis rappelé que dans Call of Duty Ghost, je vais pas faire la vidéo où je vais vous rappeler à quel point j'aimais pas trop le jeu. Hein. Je vais dire certaines choses, mais je vais pas vous rappeler. En fait, Call of Duty Ghost, c'était vraiment de la merde. et Ouais, Call of Duty Ghost, c'était de la merde. Bon, c'est bon, on va essayer de. Ok, bon, on est vraiment sur des gens qui sont pas très bons. C'est la première fois que je joue sur PC, j'ai tout mis à fond histoire de me rappeler un petit peu, de me mettre dans l'ambiance. Mais il y a des trucs que je trouve vraiment marrants. Donc, notamment les maps, les mecs. Dans les maps, il y avait des vrais concepts, des vrais essais de trucs que j'ai trouvé très osés. Et quand je parle de vrais essais, je pense par exemple à... Je vais vous sortir le nom, certains, ça va faire boom dans vos têtes, vous allez câbler. Stone Even, mon pote. Stone Even, qui était une map avec des menhirs partout, ambiance écossaise un peu chelou, les gars. Euh, vraiment, ils sont partis en couiller. Et Stone Even... Oh le campeur, oh le campeur, oh le campeur Mais non, vous jouez pas à la batteuse thermique sur un jeu vieux de 7 ans Mais les mecs, quand même, réveillez-vous Batteuse thermique, jeu vieux de 7 ans, ce n'est pas compatible, les mecs. Et faites un petit effort, s'il vous plaît. Pour notre santé mentale, euh, déjà qu'on est que 90 pégus sur le jeu, vous n'avez pas en plus le dé m'en dégoûté, là. Attends, on ramasse sa merde. Oh là là, regardez comment c'est zoomé, frère. Oh là là là là. Ça a l'air de puer la puissance non justifiée. Voilà, ça a l'air de puer la puissance non justifiée. Alors que la Remington, elle, la petite arme avec laquelle je joue là tout de suite, elle, c'est du skill. Elle était bien, elle, elle faisait kiffer. Donc stonyven les mecs, Stone Even, une map vraiment dégueulasse, une des pires maps euh, de tous les Call of Duty, je le pense sincèrement. Une map aux ambiances chelous avec des menhirs de partout, tout ça. Ils ont vraiment tenté des concepts dans ce jeu et c'était pas toujours réussi mais malgré tout en fait ce qui me fume c'est qu'en tentant ces concepts ils sont aussi arrivés à des maps qui étaient vraiment sympathiques hein. euh, Strike Zone, Freight et tout c'était quand même sympa et si on veut même ou oh, merde oh, j'ai paniqué, si on veut même être parfaitement euh, juste avec le jeu je vous dirais que euh, la recherche et destruction sur Call of Duty Ghost était une des meilleures des de, de, de, de Call of Duty de tous les Call of Duty réunis en fait tout simplement la recherche et destruction sur ce jeu était vraiment sympathique notamment due aux maps et aux quelques armes qui étaient utilisées et qui étaient sympathiques ou hein. même si on se rappelle tous de euh, la fameuse Pépé Bison et de la Vector qui faisait office de fusil d'assaut de SMG, entre autres. Alors, attends, je crois qu'il quelqu'un à ma droite. Il y en a un au top, je crois. J'ai eu, eu le temps de le tuer avant son explosif. Les mecs posent des paquets de C4 qui explosent tout seul. Attention l'état du faciès Bon, malgré tout, hein. même si j'ai hésité à la faire, cette vidéo. Ouh, attends, ça a tombé. Il y a quelqu'un qui a cassé ses genoux, là. T'es où, petit Je l'ai entendu. J'ai entendu vous vous en rappelez ou pas Quand quelqu'un tombait, ça lui pétait les genoux, ça faisait craque. Oh merde fais de la merde. Oh, voilà, comme ça. Il est où Je sais qu'il y a un mec par là. Il est, il est en haut. Et le problème, c'est que je vais y aller et je sais même pas comment esquiver le C4 automatique, là. Vous vous en rappelez ou pas Le C4 automatique... Mais toi, toi, toi Connard Connard Campeur Et connard Voilà le double monsieur Le double pour Zach qui fait tuer une élimination par derrière. Non Mais j'en ai marre de ce C4 automatique On est où là Wesh oui, c'est quoi ça c quatre automatique Mais frère, faut se réveiller au bout d'un moment hey, oh, Tout pour faciliter les choses Mais je veux bien Mais vous voyez bien que. Oh, là, là, les batteuses thermiques et C4 automatiques. Attention l'état, bon malgré tout c'est la première fois que je joue à ce jeu sur PC et je le trouve sympathique sur PC, c'est euh, assez enjoyable au niveau du jeu. Il y a beaucoup de Call of Duty que je n'ai pas testé sur PC et un que j'ai jamais testé sur PC, notamment ça a été. Et lui j'ai vraiment jamais. Non merde, j'ai jamais fait de retour dessus carrément. C'est Advanced Warfare et j'ai hâte de le faire du coup là, là là, la prochaine vidéo de Nost. Aïe Oh ce que t'as payé oh T'as pris un turn vénère, monsieur T'as pris un turn... Third... J'étais en train de monter. Quelle honte. Donc, un des Call of Duty, voire le Call of Duty, ou sur lequel j'ai absolument jamais fait de retour euh, nostalgique. Ça a été Advanced Warfare, donc j'ai bien, bien hâte de me le péter sur la prochaine vidéo et surtout d'avoir les mouvements avancés sur PC mais ça c'est ce que je vous disais la dernière fois, les mouvements avancés sur PC en réalité, Advanced Warfare etc, ça doit être d'une fluidité qui doit être sympathique, peut-être que je me trompe, ça se trouve certains vont me dire non Zach c'est à chier, auquel cas je vais dire bon bah, écoute tant pis hein. mais, mais bon on en est là alors du coup vous allez bien ou quoi les mecs putain couvre-feu 18h les frères alors moi je vais pas utiliser les logiques du bistrot euh, euh, croire à le euh, virus il est là qu'à 18h tout ça machin de toute façon je suis pas épidémiologiste, on est pas là pour parler de ça mais la vie de ma mère on est là pour dire un truc qui est réel. C'est que ça casse les couilles, mes gars. Ok, paralysé. Non, campeur. Nice. Nice, nice, nice, nice, nice. Nous avons eu le camper encore une fois. Attends, attends, attends. On va se mettre ça. 4. Ah oh, non, merde, c'est non-assigné. Oh, j'ai changé les touches. Du coup, j'ai pas de touches qui est assignée pour mon streak. Ah, oh, dommage, je peux même pas l'utiliser. Je suis con, putain. Et 20 sur PC, devoir changer ses touches et tout, c'est vraiment un putain d'enfer. Donc, ouais, euh, le couvre-feu à 18h. Oh, la vie de ma mère, je suis abattu. gros. Oh. Je suis, abattu. je suis abattu à un point où j'ai failli, euh, bon pas j'ai failli, mais j'avoue que j'ai songé à un instant à repartir quelque part quelques semaines comme quand je suis allé en Estonie. Alors j'ai regardé les pays qui avaient l'air d'aller à peu près ok, tu vois, en termes de situation sanitaire, et j'étais arrivé sur, une petite, euh, sur un petit pays que je n'ai jamais fait et que je ferai peut-être un jour du coup. Hein. Quitte à tenter des choses, autant se faire plaisir qui a déjà entendu parler de l'Ukraine C'est un cheater, lui What the fuck C'est quoi ça C'est quoi ça Oh non, ouf, c'était un mec de dessous, je l'avais pas vu, je l'avais pas vu, je croyais que c'était le mec derrière qui m'avait tué, j'étais étonné. L'Ukraine, les amis, euh, Kiev, mais c'est quoi cette camp Mais les gars, faut, faut vous réveiller, faut, euh, Regardez, il avec son C4 par terre, encore une fois, faut vous réveiller les mecs attends, attends, attends, je vais y aller, je vais les tuer, je vous jure que je vais y aller, je vais les tuer, là, je suis un rageur. Là, c'est ça que le rageur, attends, attends, attends, il est où déjà Quelqu'un s'est cassé les genoux, c'est un allié. Donc oui, oui, j'ai failli... Euh, j'ai vu l'Ukraine, ça avait l'air d'aller à peu près. Donc ça m'a chauffé énorme. Et j'ai failli m'adonner aux joies que Kiev aurait pu me procurer. Et j'irai sans doute un jour... Faire un coucou... Aux amis ukrainiens... Dans ma conquête... De l'Est de l'Europe. Je dis conquête comme si c'était réellement... Ouh j'ai eu peur, j'ai entendu du bruit derrière. Vas-y, avance. Avance et mange toi les, les C4 et tout là. Avance connard Avance pour Zach T'es ma bitch, avance. Voilà. Oh le bâtard En fait il chope des kills Mais moi aussi, pour un gameplay de dynamique sur Coco, il me faut aussi des kills là, faut pas que je lui laisse. Mais prenez le prix, que si j'avance, je vais me manger les putains de. Je le sais. C'est bon, il est mort. Nice. Nous l'avons eu Le double, et oui Hop j'ai ramassé une arme. On va essayer l'arme, là. Elle a l'air marrante, cette petite SMG. Donc, ouais, un jour, je dirai à Kiev. Je ferai un coucou aux Ukrainiens. J'irai sans doute pas. Du coup, même s'il y a un confinement, un couvre-feu, tout ce que tu veux. Non, mais... Non, mais non, mais c'est pas juste. Euh... Boum. Regarde il a même pas à les faire exploser, il les jette dans la maison, il attend que je marche dessus, frère, c'est pas juste, je suis désolé. Zach ira s'adonner aux joies ukrainiennes et force à tous mes frérots, les étudiants et autres qui sont en difficulté en ce moment, eh, c'est chaud et je vais essayer de redoubler de continuer à vous balancer du contenu pour vous distraire parce que la vie de ma mère... Je sais que en ce moment, vous en avez, je pense, grandement besoin. Attends, on va faire le tour. Si on fait le tour et qu'il y a encore... Mais le pire, c'est que je me rappelle même pas de comment on esquive la plupart de ces choses-là toutes ces merdes là, les C4, etc, les trucs à exploser. Vu que j'ai complètement oublié et effacé ce jeu de ma mémoire, j'ai totalement oublié. Non, force à vous, mes frères. Un jour, on se à derrière une grande table ou dans un bar, en train de boire des verres tous ensemble. Et ça me fera grand plaisir de vous inviter pour cette grande fête de la liberté. Il est où, le mec Let's go Nous l'avons Marine. Attends, on va ramasser la MTAR. La MTAR, j'aimais bien cette arme. La MTAR ça c'était une SMG ghetto ça. On va faire le tour et je pense qu'ils seront encore au top comme tout à l'heure là. On est en train de gagner. Ouais on est en train de gagner mais c'est serré quand même hein. 60 à 57, attention. 60 à 57, rien n'est joué. Lalalala. Allez, avance en premier. Voilà, c'est bien. Allez, hop là, Zach qui vole le petit kill, chien de garde. Hop là. Alors on va mettre 30 millions d'amis, c'est parti. Oh, attends, non, non, non, ça campe dans mon dos. Non, mais non, mais comment tu peux camper ici Mais toi Mais bas 68, frérot, t'as 68. Tu viens de Strasbourg, respecte cette putain de région et ses habitants, sa culture et ses traditions. On est barres, on, on est barres, on est d'accord. Ok, y a un mec là. Attends, il est ici. Oh, le travers, le travers peut-être. Oh, dommage. Attends, on va monter ici. Est-ce que ça marche Non, ça marche pas, malheureusement. Il ne reste que 5 secondes. Profitons-en. Aïe, aïe, aïe, aïe, je suis mort. Mais j'en ai profité pour mourir, mais malgré tout, gagner 22-12. Bon, on a été top killer de la game. Ça a été quand même marrant, ça m'a fait plaisir. Et euh, ce retour sur Call of Duty Ghost, j'espère que euh, vous a fait un petit peu kiffer aussi. Vous l'avez compris, le prochain, ce sera sur Advanced Warfare. Donc, force à mes frérots, force à vous. Merci à tous de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez apprécié. Pour ma part, je vous retrouve bah, dès demain pour euh, la prochaine. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous